sur un Ouais bah, Tu parles tout un travail, Charles. Attends, Sergi, pourquoi tu dis que tu es un dingue au travail Mais putain, j'en ai marre. Qui petit à mes couilles Ah, Charles, tu, tu me réponds en deux exemplaires. Mes couilles, c'est logique, comme mes couilles, laquelle je like Non, oh, mais attends, tu vois. D'accord. Comment se taire de l'image quand on fait tout ce qu'on peut pour détruire les mots qui giclent dans la tête sans pouvoir s'échapper au dehors Le problème, c'est quand on s'éclate, c'est trop de se disperser Et Bant, obscur, soleil soupe noctée Et ils allaient obscur dans la nuit solitaire. Sans se dire un mot, on reprendra le dessus. Il n'y aura plus d'épuisement. Il y aura toujours des pleurs plus que de joie tout le temps. Il n'y aura plus de barrières. Barrière. Je sais qu'un jour ce jour là sera comme d'autres qui sont venus et passer, dépasser les cadres tout en pointant les limites. Je sais qu'un jour il n'y aura plus de barrières ni en bois, ni en fer, ni en béton, ni fait en pot, ni en social, le métro, les écoles, les maisons, il n'y aura plus de barrières. ils seront mieux être... Et bon. Sommet sous notre tête Et ils allaient obscurs dans la nuit solitaire Nous nous entraverons plus le cœur Les nous se trouveront bien d'autres branches de ces murailles de barrières Des barrières, des barrières Yeah. Des barrières, des barrières en béton Des qui jaillissent de ci, de là Autour de nous, de la terre et de nous-mêmes Je sais qu'un jour, il n'y aura plus de barrières Tu pourras parler à ta mère rire avec ton père ridiculiser tes profs Jouer avec les plus crétins Draguer les filles Dormir avec elles, sans barrière Avec lui tout le temps d'une nuit Et vente obscur sous les sous-noctets oui. obscur dans la nuit solitaire oui. Même les lignes qui se tordent Ne plus, il n'y aura plus de lignes Sens et de tout ce qui nous entoure un jour Je sais qu'il n'y aura plus de barrières Il n'y aura plus de murs, de chair dans le métro Des barrages de bois et de social de sens Je sais qu'un jour il n'y aura plus de barrières Elles se feront au moins barricade Et s'en tiendront entre nous des barrières, des barrières, des barrières Nous laisser la pleine joie d'être enfin libre Un jour je sais que ces barrières seront trouées Les barrières, les barrières, trouées Les barrières les barrières seront calcinées Il n'y aura plus de murailles ni de meubles Qui détournent les actions. Plus d'abribus, cela ne servira plus à rien Plus de voitures fermées Plus de portes fermées Plus de spectacles Et la pleine vie, quoi Sans balle en entrée Ni de retour, d'avance personne Je sais qu'un jour Il n'y aura plus de clôture il n'y aura plus d'animaux fermés dans des champs trop de petits, dans des forêts fermées, des écoles fermées, des hôpitaux fermés. Et ventes obscouilles, sommets sous noctets. Et ils allaient obscures dans la nuit solitaire. Et ils allaient solitaires dans la nuit obscure. Il y a aussi une lampe rue que soient comme douce et l'os Demain je fais du pain Sans barrière Après demain Je fais une route Sans barrière Le surlendemain, Je joue et j'écris Sans barrière Après demain je dors sans barrière toute la journée Il y aura à manger pour tout le monde Les restaurants resteront ouverts tout le temps, on pourra faire cuire et boire ce que l'on veut, il n'y aura plus de serveurs et de cuisiniers, nous serons tous des cuisiniers, il n'y aura plus d'esclaves, il n'y aura plus de barrières, car demain je sais qu'il n'y aura plus de barrières un jour, on pourra se parler, se toucher, sans barrières.